La polyarthrite séronégative était la complication d'accident de zocomio. Voici l'histoire d'un cas. Deux accidents de Zucumio, une hémorragie alterne, une infection à staphylocoque dorée et l'apparition trois jours après d'une uréthrite et d'une polyarthrite. Avant l'hospitalisation, aucune importance. En juillet, voici les mains de la patiente. Des jolies mains fines. Voilà, vous voyez, des mains parfaitement normales. Aucune déformation. 20 septembre 19, regardez la souplesse. Voilà, elle lit un, une histoire à sa petite fille. Elle tourne tournait pas sans aucun problème. Vous verrez après pourquoi je vous mets ces photos et ces vidéos. Vous voyez, une jolie main Bien souple, et voici le problème. Déjà, ça commençait. Ici, l'énorme échimose et ici le cathéter, vous voyez, qui est posé au niveau claviculaire, avec déjà, vous voyez l'infection, qui a été dissimulée, bien sûr, que nous n'avons appris que des mois et des mois après. 17 janvier, regardez déjà les déformations. Pensement alcoolisé, aucun diagnostic, aucun traitement réel. Voilà, après la sortie, vous voyez, les pieds sont gonflés, mais pas encore déformés. Les mains sont gonflées, boudinées, inflammatoires, intouchables. Elle ne peut pas s'alimenter, elle ne peut pas couper sa viande, elle ne peut plus faire ses courses, bien sûr. Elle a très mal partout, aux épaules, aux pieds, aux mains, aux chevilles, aux genoux. Et voilà, regardez, c'est... Voilà, juste, voilà. En novembre, déformation, après que l'inflammation est régressée grâce au traitement rhumatologique, les mains ont dégonflé, mais les déformations sont installées. On appelle ça donc, le diagnostic du rhumatologue qui est toujours dans l'ignorance de l'infection qui a été gonflée après. Donc, euh, diagnostic polyarthrite séronégative. Donc, il pensait qu'il s'agissait d'une polyarthrite d'accord d'une dizaine d'années alors qu'elle n'avait que quelques mots. Donc, vous voyez, un seul des pieds est déformé. Les pieds sont gonflés, les genoux sont gonflés, douloureux. Les mains sont déformées, les doigts sont quasiment bloqués, vous voyez, impossible de plier la première, voilà, deuxième, troisième phalange, avec la déformation en col de cygne, mais sans destruction des cartilages. Des fascites, c'est des rétractions de l'aponévrose palmaire. Vous voyez Dû à l'inflammation, bien sûr. Aujourd'hui, devant le déni des responsables de l'hémorragie massive, je lance un appel sur les cas de polyarthrite séronégative d'origine nosogamale. Que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste ou patient, contactez-moi en laissant un commentaire. Merci d'avance, je vous en suis reconnaissant. Aidez-moi pour que je puisse aider cette personne à faire reconnaître la responsabilité de ceux qui ont créé cette maladie et qui refusent d'assumer leurs responsabilités. À très bientôt et merci.